La piste cyclable. Tu l'as eu comment ton permis Tu l'as eu comment ton permis Non, non, c'est là qu'on passe le chauffard. Tu recules.